Comme toute entreprise, nous aussi, chez Kessbora gelendefatzork Agi, assumons nos responsabilités. Pourquoi Parce que tout ce que nous faisons a des répercussions sur les personnes qui nous entourent, sur l'économie, et bien entendu, sur l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons fermement ancré cette responsabilité dans notre stratégie d'entreprise Blue IQ. Comment pouvons-nous protéger notre environnement et préserver les ressources Comment pouvons-nous générer une valeur ajoutée écologique et économique Comment pouvons-nous agir et gérer de manière responsable Notre stratégie d'entreprise Blue IQ montre la voie. C'est une question d'attitude et d'acte. C'est une question de technologie. Nous nous employons au quotidien à développer pour nos clients des technologies économiques et respectueuses de l'environnement. C'est une question de responsabilité. Nous produisons d'or et déjà nous-mêmes 40 de nos besoins en énergie, en récupérant notamment l'énergie de nos bancs d'essai. Cette durabilité a été récompensée par le prix SIS Eco Award. C'est une question de savoir. Un savoir qui se révèle payant, pour les êtres humains et l'environnement. Notre innovation SNOWSAT génère des économies en temps et en carburant. Et grâce à elle, seule la quantité de neige effectivement nécessaire est produite. L'avantage pour nos clients, une utilisation optimale de leur flotte. C'est une question de partenariat. Nous sommes là quand on a besoin de nous. Tous les jours de l'année, 24 heures sur 24 pour convaincre avec des prestations individuelles et satisfaire avec nos offres globales. C'est une question de formation. Chaque année, nous formons plus de 500 professionnels provenant de domaines skiables, des participants issus de 16 pays et formés dans 4 langues. Avec notre pro Academy, nous préparons au mieux nos clients à l'exécution de leurs tâches. Une formation très professionnelle pour une gestion des pistes efficaces et respectueuse des ressources. C'est une question d'engagement. Nous souhaitons agir dans le respect des générations futures et sommes attentifs à un développement durable. C'est en ce sens que nous nous engageons dans la promotion de la relève et dans les projets en faveur de l'environnement, afin d'avancer de manière responsable vis-à-vis -vis de l'avenir. Cela signifie que la responsabilité est dans chacun de nos produits, d'un point de vue économique, écologique et social. Cela veut dire aussi que tous nos produits sont judicieusement adaptés les uns aux autres. C'est ce qui rend notre stratégie Blue IQ si précieuse. Blue IQ, responsable de l'avenir.